Mathias bonjour. Bonjour Yann. Alors aujourd'hui on va parler de Web2Store. Et euh, vous avez fait une annonce là, récemment euh, avec un centre commercial virtuel. Alors ça y est, la, la réalité virtuelle avec Oculus Rift, ça y est, ça marche. Alors ça marche, oui, ça marche. C'est un projet de recherche. Euh, il faut bien être conscient que la réalité virtuelle est une technologie encore extrêmement jeune. Euh, et, et qu'à ce stade, ça n'est pas une technologie euh, grand public. Mais si Bonial a décidé d'investiguer euh, dans cette direction, euh, c'est qu'en réalité, on a vécu, nous, il y a quelques années, il y a euh, 3-4 ans seulement, euh, la transformation mobile. Le mobile qui était euh, au début aussi une expérience euh, est devenu aujourd'hui à peu près deux tiers de nos revenus. Euh, et, et donc l'entreprise en entier est tournée vers le mobile. On ne pouvait donc pas ignorer une technologie comme la réalité virtuelle qui pourrait devenir, en tout cas selon... Euh, euh, certains grands gourous, comme euh, Mark Zuckerberg et d'autres, euh, la prochaine technologie euh, grand public. À ce stade, ce n'est pas le cas. L'Oculus Rift euh, est simplement en précommande, donc on est encore très avancé. Mais euh, pour nous, c'est important d'apprendre, euh, d'être mmh. les premiers à maîtriser cette technologie pour être prêt Alors, on, on va en faire quoi de cette, euh, cette vision 3D 360 euh, Ça va servir un, un peu comme Dior euh, dans ses magasins, avec l'expérimentation le, Digitas. Hein, euh, mmh. Oui, alors aujourd'hui, euh, l'app Bonial permet en fait de se promener dans des showrooms virtuels. On a en fait un peu essayé de reproduire ce que, ce que Bonial fait sur son application mobile, à savoir réunir sur une sorte de place de marché des catalogues les offres et les promotions des distributeurs, euh, mmh. des distributions alimentaires ou spécialisées. Et bien là, dans la réalité virtuelle, euh, c'est un peu similaire. On se promène dans différents showrooms et on peut découvrir les offres et les promotions de différents distributeurs de manière virtuelle. Euh, on peut donc euh, manipuler certains produits, mmh. on peut voir les détails, on peut évidemment voir les offres qui sont relayées dans les catalogues, et puis on peut ajouter les produits à une liste de courses qui ensuite se transmet sur le smartphone, mmh. lequel smartphone peut guider vers le magasin physique pour réaliser ses achats. Mais ça n'aurait pas plutôt une application pour euh, les jeux en ligne ou, ou la culture aussi, par exemple, pour visiter euh, à distance euh... Un, un espace euh, qu'on qu ne peut plus voir ou qui a été détruit, comme ça arrive malheureusement en ce moment au Moyen-Orient, euh, pour la culture en fait. Non ah, tu as raison, il y a, il y a beaucoup d'applications de cette réalité virtuelle. Euh, la, la, la culture est un bon exemple pour les visites de musées. Euh, les jeux, c'est évident que ce sera une disruption mmh. qui sera majeure pour ce segment. Je pense aussi mmh. à la presse. Euh, avec des interactions qui peuvent être très différentes euh, sur euh, sur des formats reportages mmh. où on va en fait se promener de manière euh, virtuelle dans des endroits. Il y a quelques exemples aujourd'hui sur YouTube qui peuvent être visionnés euh, en partenariat par exemple avec Le Parisien qui a réalisé euh, des, des vues de, de certaines villes en guerre de Syrie euh, qui sont assez saisissantes et qu'on peut voir euh, pas tellement avec l'Oculus cultrisisme mais surtout avec cardboard qui est une de leurs euh, euh, un, un de leurs dispositifs. Euh, on va dire low-cost en matière de réalité virtuelle, ouais, ouais. qui sont déjà très impressionnants. On met un, un téléphone, un téléphone à l'intérieur. Ouais, J'ai vu ça marcher à l'école de, de commerce de Grenoble. Alors, vous avez euh, cette mesure du ROI par géofencing. Vas-y, explique-nous ça. ça. Ça a l'air assez complexe. Oui, alors euh, donc le métier de Bonial est de diffuser des catalogues et des prospectus sur des applications mobiles notamment. Euh, et une des grandes questions des énonceurs, qui est une question légitime, est de savoir si effectivement, après lecture de, de ces catalogues et de ces promotions, qui sont des publicités, euh, les gens se rendent ou ne se rendent pas en, en magasin. Et c'est une question à laquelle Bonial sait désormais répondre, euh, par une méthodologie qui est à ma connaissance est exclusive en Europe, On a développé avec l'aide de Nielsen. Et qui euh, nous permet en fait de, de quantifier la hausse de trafic en magasin qui est due à l'exposition de ces catalogues en comparant un groupe de gens qui ont été exposés à, à ces catalogues digitaux, euh, qui les ont vus dans, les, dans, dans la dernière semaine, et des gens qui ne l'ont pas vu et qui eux aussi se sont rendus en, en magasin, je vais dire de manière spontanée. C'est en comparant le groupe exposé et le groupe non exposé euh, que l'on mesure l'incrément de trafic dû à l'exposition au catalogue digital. Alors résultat, dans quel, sens, dans quel secteur ça marche et dans quelle proportion Alors ça marche à peu près dans tous les secteurs du retail. ce C'est d'ailleurs une confirmation de ce qu'on connaît sur le papier où le catalogue a toujours été un grand vecteur de trafic et on sait déjà en, même, en tout cas le mesurer sur le digital. On mesure à peu près dans la distribution alimentaire des hausses de trafic entre 70 et 70 ce qui est déjà considérable, avec des, des pics hein, qu'on a pu mesurer chez certains acteurs particulièrement actif en promotion à la fin de l'année 2015. — Leclerc, pour ne pas les voilà, nommer, notre exactement. ami Antoine Levent, qu'on salue. — Exactement. Euh, là, ici. Euh, qui a fait quelques très très belles opérations, notamment les super pouvoirs d'achat, où on a mesuré des pics euh, d'augmentation de trafic à plus 112 ou 115% si mes souvenirs sont bons. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire plus que doublé, en fait, <coughs> la fréquence de visite. Euh, du, du groupe non exposé. Et alors si je vends des meubles euh, ou des machines à laver, ça marche aussi Ça marche aussi, euh, ça peut marcher même très bien. On a constaté chez certains distributeurs, notamment dans, dans la décoration et dans le bazar, qui sont, vous sont des distributeurs on trouve toujours des petites choses sympas à acheter, et c'est pareil dans les catalogues, et bien là on peut euh, mesurer des plus euh, 150, plus 200, plus 250% sur certaines campagnes. Et évidemment la nouveauté c'est que Bonial peut le mesurer par semaine et par distributeur ce qui est là une vraie rupture par rapport à ce qu'on fait dans, dans plein d'autres médias. Alors est-ce qu'on peut mesurer aussi euh, l'exposition, euh, la même chose mais avec euh, une exposition au papier par rapport à l'exposition au catalogue dématérialisé Est-ce qu'il y a possibilité de comparer les deux Alors euh, peut-être pas par cette méthode-là. L'exposition le, le, au papier... Euh, fait l'objet d'autres typologies de méthodes, qui sont en général des méthodes déclaratives. Elles sont assez souvent en fait, administrées après quelques jours de diffusion des catalogues papier. On a également fait ces mesures pour Bonial dans des protocoles qui sont similaires. On trouve en général que le catalogue digital est plus performant que le catalogue papier. La raison à cela, c'est que les gens en fait, sélectionnent le contenu ils ont envie de, de consulter cette semaine parmi les, les 100 ou 150 catalogues qui peuvent être présents sur la plateforme. Et, et ce marketing pool, ce fait de choisir ce, ce contenu, fait toute la différence et, et se retrouve logiquement dans, dans les chiffres. Alors plus important, on ne sait pas quand même évaluer, euh, bon, est-ce que c'est deux, euh, deux fois plus efficace, trois fois plus efficace, on ne sait, sait peut-être pas vraiment. Enfin, Alors comme on a, euh, en tout cas pour le jeu fencing, on n'a pas les mêmes chiffres côté papier, c'est difficile de le dire. Euh, en tout cas, ce qu'on sait évaluer, c'est le coût au contact. Euh, qui, ça, est ça est une, est une métrique commune aux deux, et, et j'estime que selon les secteurs, le catalogue digital est entre 3 et 5 fois moins cher qu'un coût au contact papier de même qualification. Donc le sort du catalogue papier est réglé, et bientôt on n'en verra plus pourrir nos boîtes aux lettres, si je puis me permettre d'exprimer ainsi, vu la, la réticence de beaucoup d'utilisateurs, et avec tous les, les étiquettes stop pub, on peut imaginer qu'il y a aussi une certaine réticence par rapport à ces catalogues. Oui, alors c'est ces euh, étiquettes stop pub que, auxquelles Bonial s'est intéressé d'ailleurs à la fin de, de, de, de l'été dernier, on a mesuré qu'effectivement 18% des Français aujourd'hui en avaient une et 14% souhaitent en imposer une. Donc on a à peu près un tiers des Français qui, qui peut être considéré comme réfractaire au catalogue papier. Pour autant, il y a un segment de la population qui l'apprécie encore énormément parce que ces catalogues contiennent chaque année 15 milliards de réductions et de promotions diverses. Donc euh, il y a beaucoup de français qui ont à coeur d'aller trouver dans leur boîte aux lettres. Mmh. Euh, je pense que la transition entre le papier et le digital, euh, elle, elle ressemble un petit peu à la transition entre le, le, le nucléaire et les énergies renouvelables. On aimerait bien euh, faire que des, éner des énergies renouvelables, c'est souhaitable, mmh. c'est plus efficace, c'est moins cher aussi, euh, mais c'est pas possible tout de suite parce que la centrale nucléaire, elle fournit encore une puissance importante pour, pour les opérations. Donc cette transition, elle s'engage sur le long terme. Et normalement, le marketing pool, qui est celui du catalogue digital, doit progressivement prendre le pas sur le marketing push, qui est celui du papier. Alors si on revient quand même sur ce papier, est-ce qu'on a une, une segmentation du type d'utilisateur Est-ce que les utilisateurs du papier sont plus vieux, que les, par exemple, que, ou plus riches ou plus pauvres que les utilisateurs de du catalogue dématérialisé Alors on trouve euh, aujourd'hui effectivement comme sur tous les, les, les, les supports et les apps mobiles une population sur un peu plus jeune que, que la moyenne des consommateurs et des lecteurs de ces catalogues papier. Euh, c'est encore une fois un résultat qui est relativement constant sur les médias digitaux et en particulier sur le mobile et c'est une manière surtout de communiquer sur un, un canal différent qui s'adresse à un public effectivement différent, à des, à des gens plus jeunes, euh, qui peuvent être des, des publics très stratégiques pour les enseignes, euh, qui sont des, des, des familles et des foyers avec souvent des enfants, euh, et qui sont donc des cibles importantes à travailler. Donc à terme, le papier va disparaître, c'est une question de temps Je pense pas qu'il disparaîtra, euh, en, en tout cas pas à moyen terme, et à long terme j'ai même des doutes, euh, parce que le papier procède d'un type de marketing qu'on appelle push, je l'ai dit tout à l'heure, euh, qui pour moi vient plutôt après et de manière d'efficacité moindre que le pool, euh, mais sert quand même à, à des objectifs de notoriété euh, dont, les, dont, dont les enseignes, et tous les annonceurs d'ailleurs, ont régulièrement besoin au même titre que la télévision ou la radio. Donc euh, on peut d'ailleurs... Euh, faire une autre comparaison, qui était celle de la télévision et de la radio. Quand la télévision est apparue, on s'est dit, bah maintenant qu'on a l'image, je ne vois pas pourquoi la radio aurait vocation à rester. Et en réalité, on voit bien qu'on utilise la radio pour plein d'autres choses et que les deux supports cohabitent. Donc je pense que cette cohabitation va se faire également entre le catalogue digital et le catalogue papier.